Il n'y aura plus de barrières Je sais qu'un jour ce jour-là sera comme d'autres qui sont venus en passé, dépassé les cadres tout en pointant les limites Je sais qu'un jour il n'y aura plus de barrières Ni en bois, ni en fer, ni en béton Ni fait en peau, ni en social, le métro Les écoles, les maisons il n'y aura plus de barrières Elles seront mieux éteintes à... Obscouille, saulé, sous nocturne Et ils allaient obscurs dans la nuit solitaire Nous nous entraverons plus le cœur Les moineaux se trouveront bien d'autres branches que ces murailles de barrières Des barrières des barrières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 un jour, je sais qu'il n'y aura plus de barrière et balte obscur Soleil sous nocté. et il s'allait obscur dans la nuit solitaire <métitérimique> même les qui En un sens, la France entière était incluse dans la couille de gens. Il y avait bien une poignée de fous qui émergeaient encore au bord, mais presque tous les gens normaux nageaient dans la même crème. En fait, 63 millions de porteurs de semences enflaient dangereusement la citrouille du roi qu'aucune cendrillon ne pourrait soulager sans quelque orage cataclysmique. Des barrières, des barrières.